C'est un problème de rat dans une chaufferie donc dans une maison euh, entièrement rénovée et euh, c'est une maison de standing. Alors euh, donc euh, un nouveau convecteur ici nouvelle une nouvelle chaufferie mais malheureusement donc il depuis quelques temps il y a un problème donc, de, de rat ça avait été solutionné, on avait mentionné donc un problème euh, au niveau euh, de remblais je pense donc à ce niveau ci par exemple ici et alors euh, et donc on voit bien que ce revenu parce que il y a il y a une semaine, donc il n'y avait aucune crotte et on voit donc de nouveau une quinzaine, une vingtaine de crottes et qui rentrent même dans la dans la chaufferie hein. donc là, elle est toute nouvelle et... alors le gros problème se situe ici à ce niveau-ci et alors ici, on voit bien les traces. Hein, donc le brun, vous voyez ici, tout ça, c'est brun de passage. Et alors ici, il faudra fermer tout ça. Voilà, ici, il faudra tout fermer. Alors ici, on a dû mettre un produit... Euh, un produit empoisonné assez efficace c'est très redoutable et on voit donc on voit donc une consommation donc on va le mettre ici pour vous montrer et on voit que ça a été consommé c'est un des produits les plus efficaces sur le marché Alors on va faire une inspection par endoscopie, euh, donc, euh, euh, donc au niveau de cette entaille, ici, et le long de l'évacuation ici, qui apparemment est condamnée, mais à mon avis, où il y aurait une connexion avec cette chambre de visite ici. voilà, donc vous verrez, la cam vous verrez euh, le film juste après ceci. Alors le problème se situait ici, donc à la chambre de visite. Donc il y a un écoulement ici qui a été qui a été placé récemment, qui descendait dans la chambre de visite. Ils ont fait une tranchée, mais derrière la tranchée, comme vous voyez, il y a le passage ici. Et donc on est on est dans le remblai, et puis ils vont dans la saillie. Ils vont dans la saillie qui se trouve niveau là ou celle, celle qui se trouve ici qui est beaucoup plus euh, proche voilà c'est QFD